Bébé tout tito. Bienvenue sur la chaîne de Bébé tout Aujourd'hui, on va vous montrer comment activer les commentaires sur vos vidéos YouTube. C'est très rapide, très facile. Je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin, puis abonner, like, commenter, partager la vidéo. On retourne après la pause. Bébé tout tito like, commenter, abonnez, partagez. Allez, on va vous montrer la vidéo qui est déjà sur YouTube et que les commentaires sont désactivés. OK, les commentaires sont désactivés. En savoir plus. Ok, maintenant si tu veux réactiver les commentaires, c'est très facile. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Maintenant, allez sur YouTube Studio. Allez dans vos vidéos. Puis, choisis la vidéo que les commentaires sont désactivés. Allez dans Paramètres avancés, autorisez les commentaires, activez cette option. Puis vérifiez si votre vidéo est conçue pour les enfants. Alors si tu dis oui, conçu pour les enfants, les commentaires vont désactiver. Il faut choisir non, pas conçu pour les enfants. Votre vidéo n'est pas conçu pour les enfants puis enregistrer allez sur youtube pour vérifier si ça marche ok ça marche merci d'avoir suivi toute la vidéo et d'avoir compris la vidéo n'hésitez pas à dire ce que tu comprends pas dans les commentaires merci d'avoir visionné ma vidéo like, commenter abonner et partager